Très bien, merci à vous, merci Pierre. Puis je passe du coup la parole à Daniel Moti, euh, euh, donc qui est à Riyad et qui va nous présenter euh, euh, une étude sur l'échographie et le strain et euh, l'évolution dans la myélose. Daniel, à toi. Oui, bonsoir, bonjour à tout le monde, merci beaucoup, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir, il est 15h30 chez nous, Oui, pratiquement 16h moins 10, deux heures de différence, et je remercie donc les organisateurs de cette invitation, sans trop tarder, j'ai trouvé cet article qui a été publié il y a moins d'un mois, le 17 octobre, intéressant de, pour une échographiste hein, qui s'intéresse à, à tout ce qui est imagerie moderne, l'impact du tafamidis sur le strain myocardique, c'est une évolution au cours du temps chez les patients porteurs d'une cardiomyopathie à transthyrétine. Alors cet article fait partie du registre donc de, euh, en, en Vienne et ils avaient à peu près dans le registre 138 patients. Le background, de, le, le rationnel de cette étude, c'est on, a, on, a, on sait tous qu'il y a des évidences que le traitement euh, par tafamidis, qui est un stabilisateur des tétramères de transthéretides, est efficace sur la mortalité cardiovasculaire à long terme et sur le rate des hospitalisations. Dans l'Attract Trial qui a été publié en août 2018, c'était une étude multicentrique internationale qui avait montré qu'il y avait une une réduction significative des hospitalisations cardiovasculaires et la mortalité cardiaque et, euh, et all-cause mortalité en fait, toute la mortalité ainsi qu'une amélioration clinique sur la capacité fonctionnelle et la qualité de vie de chez ces patients au-delà de 12 mois de traitement. Le problème c'est qu'on ne savait pas trop par quel mécanisme cette amélioration, se, cette amélioration clinique et cette amélioration des outcomes se traduisait. Donc leur but c'était de voir s'il y avait des paramètres échographiques qui étaient corrélés ou qui pouvaient qui expliquer ça. Donc l'objectif de leurs études était d'investiguer en en fait, l'impact de tafamidis sur les paramètres ventricule gauche, ventricule droit et euh, strain de l'oreillette gauche. Chez les patients, de cardiopathie à euh, on sait tous que cette cardiopathie est plutôt donne de, une dysfonction diastolique d'abord, d'où l'intérêt du strain myocardique de, de l'oreillette gauche, et puis, euh, bien sûr, un épaississement du ventricule gauche et droit de façon diffuse. Et de, de déterminer donc les, les changements dus à ce traitement euh, par en les comparant au baseline et au follow-up après quelques mois, que ça soit les paramètres standards échographiques, l'épaisseur du le gauche, le droit, ainsi que les paramètres de, de contractilité systolique par, étudié par le strain, tel que le GLS. Et puis, voir aussi comparer des, des populations différentes, c'est-à-dire des, des patients traités euh, par du tapamidis à 60 mg versus 20 mg historiquement à l'époque quand Pfizer ordonner le médicament ou alors des patients qui étaient naïfs de traitement, qui n'avaient pas à l'époque, parce qu'en 2014, on n'avait pas encore l'indication du TAPAM-10 dans ce, dans, dans ce traitement. Et puis, corrélé bien sûr, avec des paramètres cliniques tels que, et, et, et biologiques tels que le NT-ProBNP et le euh, test de 6 minutes. Donc, euh, voilà, les patients ils, reçus, ils ont exclu tous les patients qui n'avaient pas au moins deux échographies euh, de baseline et de follow-up. Ils ont exclu les patients, bien sûr, qui étaient décédés et les patients qui n'avaient pas du tout de follow-up ou des images qui pas, euh, sur lesquelles n'était pas possible de de faire des mesures de strain. Et puis, ils ont comparé, donc, comme je vous disais, le tafamite à 60 mg versus le tafamite à 20 mg, ainsi qu'une population qui n'était pas du tout traitée pour voir un petit peu l'histoire naturelle de l'évolution. Ils ont inclus au total, en fait, initialement, on avait, comme je vous ai dit, 138 patients, mais avec toutes les exclusions, on est arrivé à 109, à 109 patients avec 54 traité par. Euh, qui, qui n'avaient pas de traitement, euh, 43 qui avaient un traitement par 60 mg, 61 mg et 12 qui n'avaient un traitement à, à 20 mg. Euh. euh donc pour le baseline, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, nous il nous montre ici qu'il y avait aucune différence entre les trois cohortes, euh, les trois cohortes de patients, quel que soit l'âge, le, le, le sexe, l'année à classe, les comorbidités et ainsi que le pourcentage d'autres de, de, anomalies telles que les coronariens ou le diabète ou la neuropathie. Euh, sur, euh, au niveau de, des paramètres biologiques et d'échographiques, également en comparant les trois, euh, les trois groupes de patients, on voyait que euh, euh, il y avait une seule différence, c'était celle de la prévalence de l'hémoglobine, de, de l'anémie, qui était un peu plus fréquente chez les patients euh, qui, avaient, euh, qui, avaient, euh, euh, qui avaient 61 mg. Donc le 10, 13 versus 12, pardon, le 12 c'était les G naïves. Par contre, le, le rate de troponine, de intérpro-BNP et tout le reste et les paramètres euh, échographiques euh, standards et de GLS étaient équivalents et n'étaient pas significativement différentes euh, entre les trois groupes. Euh, par contre, au follow-up, le follow-up était à peu près… Euh huit euh, mois, environ de 8 à 12 mois, donc je, on va en discuter après la discussion, et ils il se voyait qu'il y avait une différence entre les trois groupes. Comment euh, ben les, Il y avait une stabilisation en fait des paramètres de strain du VG et du VD chez les patients qui recevaient du Tafam-10 61 mg. Stabilisation, c'est-à-dire il n'y avait pas d'amélioration, mais il n'y avait pas d'aggravation de ces paramètres avec euh, au baseline, par exemple, un strain, je parle en valeur absolue, hein, 11,75 versus euh, au FLAP 11,58. Par contre, avec un P-value à 0, par contre, chez les patients qui recevaient une petite dose de tafamidis 20 mg ou qui ne recevaient rien, eh bien, il y avait une aggravation de ces paramètres. Au baseline, par exemple, ils avaient 10,6% 10, 10, versus 10,12%. Euh, et les, la différence n'était pas euh, n'était pas était significative quand les patients ne recevaient pas de traitement entre le baseline et le follow-up. Autrement dit, le fait de donner le traitement à forte dose à 60 à 61 mg permettait de stabiliser la maladie, alors que quand ils ne recevaient pas, ben, ils progressaient en termes d'épaisseur du ventricule, en termes de GLS, en termes de de de, de GLS du ventricule droit de l'oreillette du ventricule droit et de l'oreillette gauche. Alors, euh, il y avait une corrélation significative, alors il dit significative parce que le P est égal à 0,02, mais la, la corrélation était 20% entre les, les changements du strain longitudinal sur le ventricule gauche avec le pro BNP. Euh, et puis, euh, le, le, également, il y avait une, une stabi, le, le, le, en fait, la, la, la stabilisation du GLS et des biomarqueurs hein, était expliquée en fait… Euh, par, ils étaient corrélés alors que quand il n'y avait pas de traitement, ben, il y avait une aggravation, une augmentation du BNP ainsi qu'une détérioration de ces paramètres-là. Euh, alors, En conclusion, donc, ils disent que le traitement par fatale à bonne dose à 61 mg chez les patients qui ont une cardiopathie euh, euh, à transtérétine, permettait de stabiliser ces paramètres, de, elle les améliorait pas, mais elle permettait de les stabiliser, ainsi que l'épaisseur du ventre et gauche et la fraction-injection, qui est ce résultat, en fait, qui pouvait expliquer en partie la, la, la, les bénéfices qui étaient expliqués sur le test de marche et le taux de NT Pro BNP. Euh, et donc, il disait que ces paramètres de démagerie, pourraient être un, des paramètres valides pour la progression, pour suivre le monitorage de, la, de cette maladie au cours du temps. Alors, il y avait d'autres, en fait, dans le, même, dans, le, dans le même mois, il y avait un autre article qui était venu, bon, il discutait ça dans la discussion, qui, qui parlait de la même chose, c'est un papier en particulier de… Euh, de Harvard, je crois, avec Sarah acudi et Rodney Folk, qui montraient qu'effectivement il y avait une stabilisation du GLS chez les patients qui avaient du tafamilis, alors qu'il y a une détérioration chez les patients qui n'avaient pas. Par contre, je tiens votre attention à vous dire ici, bon, on va en discuter maintenant pour les critiques, mais euh, voyez, par exemple, j'ai mis une partie de cet article qui montrait que euh, en quatre chambres ça changeait pas, en trois chambres, suivent en deux chambres. Donc euh, c'est un peu euh, à discuter. Bref, donc je reviens à notre article, les commentaires. Pour moi, euh, j'ai trouvé que le Follow-up de ces patients était euh, trop court, 8 à 10 mois, euh, en moyenne. Euh, il n'y avait pas de, de groupe health et control, c'est-à-dire les gens qui n'avaient rien du tout pour, afin de voir un peu la valeur. Euh, on sait que la, la valeur du GLS est de moins 20%, mais quand même, si on avait un, un contrôle, c'était bien. D'ailleurs, ils l'ont mis dans des limitations, surtout quand on parle de strain de l'oreillette gauche, quand on sait qu'il est un peu euh, particulier et puis euh, le fait qu'il n'y ait pas de, de, de variabilité, d'études de variabilité inter- et intra-observateur parmi ces chiffres-là. Ensuite, ce que je trouve, ça qui est un peu curieux et qui me, qui me un peu chiffonne, on va dire, cest c'est variations absolues de strains qui sont euh, trop petites, c'est-à-dire ils ont parlé qu'il y avait une amélioration significative qu'il y avait une détérioration significative quand on descendait de, de 11,7 à 10,5. C'était trop petit dans la pratique clinique. Ça peut être juste lié à la, la variabilité inter- ou intra-observatoire. Autrement dit, si moi je fais l'échographie, je trouve 11 quelqu'un qui trouve 10,2 je ne sais pas si on peut dire que ça, c'est une différence significative. En tout cas, leur p-value semble le dire, mais par contre, à l'opposé, quand ils parlent de patients qui qui était stable, et bien c'était, il y avait une différence même pas de 1%. Il disait que c'était euh, euh, stable et le pivalu n'était pas différent. Donc je ne sais pas si c'est le hasard de la des statistiques ou euh, ou pas. Surtout que le nombre de patients qu'on a ici, ça, ça tournait entre 62, 54 et 21 patients. Donc euh, à la limite, je sais bien que quand il y a 1%, quand on a 60 000 patients on va 000 dans une étude, telle que dans les grandes études d'insuffisance cardiaque, on voit qu'une fraction de 59 à 61 peut être significative. Mais là, j'ai un peu de doute et donc ça m'a un peu chiffronné Et puis aussi surtout quand ils parlent du ventricule gauche, par exemple, l'épaisseur, ils disaient qu'un millimètre de change dans le ventricule était considéré comme significatif euh, chez les patients qui n'étaient pas traités et passés, je sais pas, de 19,5 mm à 21,6 mm. Donc ça, on sait que le M mode n'était pas aussi précis. On, tous les gens qui font de l'échographie savent que c'est des variations qui peuvent être dues à la, à la technique elle-même et que 1 millimètre ou 1,5 mm dans la mesure du, du VG n'est pour mon sens, moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais de l'échographie. Je trouve que ça peut être d'une mesure à une autre. Euh, donc, euh, voilà, pour moi, ça c'est des choses à à discuter et voir avec vous, les modérateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, mais au moins 1,5% de valeur absolue de GLS à 6 mois, alors qu'on sait que le cours de la maladie, on sait que l'étude attracte a pris plus de 18 mois, entre 12 et 18 mois, pour que les effets cliniques sur l'outcome commencent à apparaître. D'ailleurs, beaucoup de docteurs me demandent, qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 mois Peut-être que les patients ne viendront pas à l'hôpital, il y a une certaine stabilisation, mais de là à dire qu'il y a une amélioration des pas, de, pas une euh, je sais pas, enfin voilà. Moi, pour moi, j'en suis restée un petit peu, euh, un peu dérangée par, par ces résultats qui étaient tout petits. Voilà, merci. J'espère que j'ai pas dépassé le temps. Je ne pas pas merci beaucoup. Je, je voulais juste dire que je partageais tes réserves sur le plan, plan d'un patient. Je pense que 1% de différence de strain, ce n'est pas interprétable. Peut-être que sur une population, c'est significatif, mais pour le suivi des patients, je suis d'accord avec toi. Et je crois que tu as répondu à la question de Benoît qui demandait s'il ne fallait pas attendre un petit peu plus. Euh, et que vous êtes assez d'accord pour dire que probablement qu un suivi de six mois, c'est un peu court. Euh, voilà, je laisse la parole à Benoît ou Florian, je ne sais plus, pour annoncer la prochaine bibliose, parce ben qu on ouais. est juste à ouais. court de temps. Oui, c'est moi qui fais la conclusion puisqu'on arrive au bout. Juste, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit significatif au plan statistique et probablement pas significatif au plan clinique. Euh, voilà, bah, écoutez, merci à tous pour ces, pour ces interventions et les questions. Le, la bibliose se conclut pour aujourd'hui. La prochaine aura lieu dans 15 jours, donc le 24 novembre, avec à nouveau des intervenants de grande qualité et des interventions de grande qualité aussi. Bonne journée à tous. Merci.